Fréquence 5G, des enchères qui rapportent plus de 6 milliards d'euros. La 5G, une nouvelle dimension pour nos loisirs. Comment la 5G est devenue un enjeu géopolitique Il n'y a pas une semaine sans que les médias n'évoquent la 5G. Au-delà des effets d'annonce et des emballements, la 5G est une nouvelle génération de réseaux mobiles conçue par les ingénieurs et les chercheurs en utilisant l'expérience acquise lors des déploiements des générations précédentes. En s'appuyant sur les concepts présentés dans le MOOC « Comprendre la 4G », ce nouveau cours présente les principales innovations techniques sur lesquelles repose la 5G. Une intégration de plus en plus poussée, des technologies logicielles et des technologies réseau, offrant un réseau qui s'adapte à la charge variable au cours du temps. La séparation des fonctions de contrôle et de gestion des données. L'utilisation de réseaux d'antennes appelés « Massive MIMO une gestion plus fine, des flux de données sporadiques. Quelles sont les performances des réseaux 5G Quelle est l'architecture d'un réseau 5G La technologie de transmission radio est-elle en rupture ou plutôt une évolution par rapport à la 4G Vous êtes étudiant en master ou en école d'ingénieur Vous travaillez chez un opérateur ou un équipementier Vous êtes développeur d'applications mobiles En suivant « Explorer la 5G », vous pourrez répondre à ces questions et maîtriser les principaux concepts techniques faisant de la 5G une évolution importante des réseaux mobiles et plus généralement des technologies de l'information et de la communication. Alors, sans plus tarder, passez à la 5G